Sur le campus, tu as droit à un Wi-Fi gratuit. Si tu ne te souviens plus comment euh, bah, te connecter au réseau, tu vas sur le site des bibliothèques et puis dans « Services » et dans « Wi-Fi ». Sur cette page, il t'explique du coup que pour euh, les réseaux Wi-Fi des FAC, euh, tu as simplement à rentrer en fait ton NetID et euh, ton mot de passe. Il y a seulement euh, le réseau et Edurum où là, tu devras mettre ton NetID plus arrobasulb.ac.be puis suivi de ton mot de passe. Donc, pour te connecter aux ressources de l'ULB, tu dois être connecté au Wi-Fi de l'ULB. Si tu es connecté à EduRome, tu n'auras pas accès aux ressources qui sont soumises à un abonnement à l'ULB. Si tu es chez toi ou en dehors de l'ULB, tu dois te connecter via un proxy, Ezproxy. Soit tu fais d'abord ta recherche dans Cible Plus et quand tu tombes sur une ressource qui est soumise à un abonnement à l'ULB, CiblePlus va te proposer de te connecter à EZProxy, soit tu te connectes immédiatement à EZProxy. Dans ce cas, tu cliques sur « Connexion à EZProxy », tu entres ton login et ton mot de passe, et tu es connecté. Tu vois en fait que tu es connecté dans l'adresse, soit ici de CiblePlus, mais de toutes les autres ressources, parce que dans l'adresse, tu vas trouver EZProxy ULB ACBA.